Salut à tous, aujourd'hui une vidéo sur Roblox pour parler de quelque chose. Euh, voilà, de... En fait, je vais vous dire merci à tous vraiment du soutien que vous m'apportez en beaucoup de temps maintenant. Et aujourd'hui j'ai décidé en fait que voilà, je... je voulais faire une petite annonce comme ça, une toute petite vidéo comme ça. Euh, voilà. euh c'est juste pour vous dire que voilà bientôt je vais augmenter les lives et tout, et tout et bientôt en live je vais construire mon propre enfin, et je, je suis en train de développer mon propre enfin je veux dire qu'en fait c'était un projet si vous voulez créer euh, en fait je suis en train de créer un serveur minecraft euh, voilà on crée un serveur minecraft actuellement et en gros je, je crée un serveur minecraft et et, et en fait j'ai envie de faire une ville une map ville où en fait il y aura les tous les abonnés et moi où on pourra construire une ville RP replay, où on pourra jouer ensemble et tout et tout dans la map et tout et tout mais si vraiment vous voulez participer n'oubliez pas bah voilà de, de participer en commentaire vous mettez ouais je veux participer et euh, bah vous serez oui voilà vous avez juste à me donner vos vos de mojang vos... Minecraft et euh, voilà ça sera bon et après je vous mettrai dans le serveur enfin, je veux dire, en fait il faut qu'on soit en multijoueur voilà et voilà si les gens qui peuvent m'aider pour le... la construction de le serveur ou quoi venez sur Discord Discord je vous montrer maintenant euh, voilà donc voilà si vous voulez mon Discord les gars vous, vous pouvez savoir c'est quoi mon Discord voilà c'est Caïboc donc, donc voilà si vous voulez vraiment, voilà, euh, voilà venir ou quoi euh, Mettez, n'oubliez pas vraiment. Et moi, je fais des gros vidéos. Ciao.